Right. You yeah. i want to send the i can okay can i come back so a essentiellement avec Hervan pour la gaine sur les chantiers parisiens que j'ai actuellement. Je suis très bien servi par Hervan puisque la réactivité est au rendez-vous, j'ai encore pas eu de problème avec avec leur service et c'est pour ça que je tenais absolument à les rencontrer. Donc on, ils sont venus nous, nous rendre visite à l'entreprise basée à Pabenec dans le Finistère. La gaine arrive, elle est de qualité, on n'a pas de problème notable d'étanchéité donc c'est ce qui prouve que le, la qualité est de, de, de fabrication est, est à la hauteur de ce qu'on nous a vendu et puis depuis bah, les affaires se font, euh, ils, sont, ils sont correctement classés en prix, hein, euh, ils sont dans le marché donc il euh, n'y a aucune raison de ne pas continuer avec eux. Essayer d'avoir une approche de plus en plus contraignante pour voir quelles étaient les différences en matière de fabrication sur la gamme rectangulaire pour avoir vraiment des résultats en termes d'étanchéité. Et même si la gamme est qualité, c'est quand même les poseurs qui feront la différence. Et surtout sur le dernier aspect, l'aspect connectique total, où il faut respecter toute une méthodologie qu'on a essayé de mettre en œuvre et qui nous permet maintenant d'avoir des résultats. Parce que là, on était effectivement à l'atelier. Euh, mais nous, on fait du fourni sur Bordeaux et on, euh, on fait des tests pour avoir les quantités pour prouver aux clients qu'on est en classé sur du chantier. fini Et ça, c'est vraiment l'humain, toute une méthodologie de travail qui, qui doit permettre d'avoir des résultats. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit qu'effectivement, l'aspect humain est important pour arriver aux résultats, mais la technologie gain aussi est aussi fondamentale. Cette machine, on l'a de, pas depuis très, très longtemps, on l'a depuis un an, ben, elle nous permet d'avoir de la gaine de, de, de qualité et de pouvoir travailler sur des, des grandes séries de manière assez réelle.